Bonjour, Denis Pérez, je suis délégué syndical SNJ-CGT à l'équipe. Je vais peut-être être un peu hors-sujet ou pas, c'est vous qui me direz, parce que je ne vais pas remettre une couche sur les conditions de travail des journalistes, le descriptif de, de tout ce qui nous arrive, toutes ces, ces mutations qui déstructurent, restructurent vaguement nos rédactions avec tous les effets que ça a sur, sur, sur les journalistes qui en font partie. Euh, si en plus moi je suis pour parler de mon expérience personnelle, je pense pas que ça va passionner les foules parce que je suis secrétaire de rédaction. Alors, je pense que ceux qui il y a pas mal d'entre vous qui doivent savoir ce que c'est, ceux qui ne le savent pas, ça va être un peu compliqué de leur expliquer. Et de toute manière, mon service est en train de, de disparaître et cette fonction est en train d'être de, de, supprimée à l'équipe, comme ça l'a été dans, dans beaucoup de titres. Donc nous on, on y passe en ce moment. Et on est en train justement d'achever la consultation des, des instances représentatives du personnel sur la suppression de ce service et toutes les conséquences que ça aura. Par contre, je, je suis accompagné d'un collègue qui est reporter à l'équipe et qui, donc, euh, s'il y a des questions sur le sujet, sur euh, -ce que ça, comment ça impacte effectivement ce qu'on qu abordait tout à l'heure, euh, parce que le problème, c'est effectivement quand il y a une rédaction web dédiée, c'est une chose. Quand il y a une rédaction print, c'est-à-dire une rédaction qui est assurée, qui est chargée d'assurer la, la, la, la rédaction du, du quotidien que vous, que vous trouvez le lendemain dans, dans, dans les kiosques, si on demande à ces mêmes journalistes, à, en plus de ça, d'être hyper réactifs et d'être sans arrêt sur, sur la brèche pour alimenter le site internet, pour alimenter les réseaux sociaux, etc., etc. Ça, ça induit d'autres problématiques. Donc Patrick pourra éventuellement répondre à vos questions si vous en avez là-dessus. Donc moi j'avais plutôt envie, plutôt que de rajouter une louche sur le sujet, de parler de, de, de, de la réaction des journalistes par rapport à ça. Parce que bon, c'est assez frais. Il y a un mois, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en sont aperçus, mais on a fait grève. Donc je pense que bon aujourd'hui c'est de bon temps de, de le rappeler pour des sujets d'ailleurs bien plus vastes que celui de la presse. Euh, le, la, le meilleur moyen pour les salariés et pour l'ensemble des citoyens mais bon, là pour le coup on parle des salariés euh, de montrer qu'ils sont euh, mécontents et que euh, les, les, les changements qui leur sont imposés par leur patron ou par le gouvernement euh, parfois euh, sur ordre des patrons ne leur plaisent pas c'est quand même avant tout de faire grève et euh, ça c'est une idée que, bah, qui progresse à, à l'équipe euh, c'est pas du tout évident dans une corporation, celle des journalistes, qui n'est pas du tout euh, dans, dans cette tradition, dans cette culture-là. Euh, mais c'est une idée qui, qui euh, a tellement mar bien marché, là, euh, dernièrement, un peu même à notre surprise générale à nous euh, délégués syndicaux, que euh, en fait on a tout simplement fait, euh, il y a, le mois dernier, donc c'était euh, le 15 et 16 février, la plus grosse grève de l'histoire de, de l'équipe depuis que ça existe. Euh, puisqu'on a empêché le journal de paraître euh, deux fois d'affilée, deux jours d'affilée. Et euh, le site internet a été euh, très peu euh, approvisionné euh, donc, euh, le, le mardi 15. Et, euh, et même la télé, l'équipe 21 euh, s'est mise à faire grève. Et beaucoup de gens ont fait grève et euh, donc l'antenne, bon, il euh, n'y a pas eu de noir à l'antenne évidemment, mais euh, c'était souvent en fait les hiérarchies qui, euh, qui s'occupaient de... De, de, de la technique, qui essayait de, de faire passer quand même euh, les sujets qu'ils avaient euh, en stock à l'antenne. Et sur Internet, euh, c'est un peu la même chose, c'est un peu la rédaction en chef qui essayait de remplir tant bien que mal euh, le site alors qu'il y avait énormément de grévistes. Euh, donc pourquoi on en est arrivé là euh, comment, comment ça se fait que, que donc, euh, cette corporation qui, qui a, et cette rédaction qui, qui est très peu habituée à faire grève Parce que pour, pour être clair, il y a beaucoup de gens qui ont fait grève pour la première fois de leur vie peut-être la dernière, mais j'espère pas, parce qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la grève pour la première fois de leur vie à l'occasion de ce, ce mouvement-là. Et euh, je ne suis pas sûr que, je suis pas sûr que quelques, même quelques jours avant, ils, ils pensaient qu'ils l'auraient faite. Mais euh, là, vraiment, on a eu une réaction collective face à, aux conséquences de tout ce, que, tout ce qui a été décrit, notamment par l'étude du cabinet Technologia, c'est-à-dire un ras-le-bol, euh, multifacteurs euh, pour des pour des pour des rédacteurs multitâches qui a plein de causes euh, plein de causes évidemment différentes selon les individus mais au, à l'origine euh, ce qu'on ce qu trouve c'est euh, toute cette euh, ce que j'appelais euh, déstructuration euh, de notre métier et de nos organisations euh, de, de ces dernières années euh, nous euh, bon alors, pour donner euh, quelques chiffres être un, un tout petit peu plus concret parce qu'après c'est très difficile de rentrer dans le détail, on parle d'organisation de, de travail, donc des choses, des, des routines très précises euh, qui, qui sont spécifiques à chaque boîte donc, et à chaque rédaction, donc c'est toujours compliqué de, de faire le, la synthèse de tout ça. Euh, mais pour donner quelques chiffres quand même, en 2006, alors que nous l'équipe, contrairement au reste de la presse quotidienne, on était encore on était au sommet de notre vague, on a, eu, on a ressenti la baisse des, des ventes en kiosque après les autres, et en 2006, au moment de la Coupe du Monde, on se refait sur des, sur des tirages euh, qui, qui laissent son genre aujourd'hui, euh, avec euh, des 400 000 euh, de moyenne exemplaires vendus en kiosque, euh, alors que maintenant on n'en est même plus à la moitié. Mais euh, donc à cette époque-là, on gagnait encore euh, beaucoup d'argent. Et pourtant, à cette époque-là, le, le, le quotidien, l'équipe, profitant de, de la situation un petit peu délicate de ces, des autres titres de la presse quotidienne nationale, a décidé de mettre en avant. Euh, les, les, les bonnes vieilles méthodes euh, du management moderne, c'est-à-dire la réduction d'effectifs. Voilà. On gagne des sous, c'est pas grave, on va gagner encore en productivité, et on va commencer à euh, s'attaquer à tout le gras euh, qu'on peut trouver euh, ici ou là. Donc à l'époque, on était euh, quasiment 600 titulaires, on avait énormément de, de, de précaires, notamment des pigistes, euh, donc on devait être à, je sais pas, quelque chose comme 200 équivalents en plein en plus. Donc on n'était pas loin de 800 équivalents en plein. Aujourd'hui, maintenant, on est 400, un peu plus de 400 titulaires, et on a vraiment beaucoup moins, beaucoup moins de, de, de précaires. On a quelques CDD, mais euh, voilà, ils sont, euh, ils sont beaucoup moins nombreux qu'à qu cette époque-là. Euh, ces dernières années, ces cinq dernières années, ce qui s'est accéléré, c'est euh, donc, euh, comme je le disais, à la fois donc les suppressions d'emplois et aussi pour essayer quand même de, bah, de sortir le journal, de, sortir un, de, de, de, de fournir un site internet. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est euh, des restructurations en permanence. Euh, là, on en est à je ne sais plus combien de. On doit, on doit en être entre PSE, plan de suppression d'emploi et plan de réorganisation pure, on doit en être à 605 ans. Voilà. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire, ça, ça concerne aussi, alors, pas seulement les journalistes, les services qu'on appelle support, les services transversaux, on les externalise. Euh, après, ils sont carrément vendus à un autre groupe en même temps que Parisien. Je, je pense que vous savez que le Parisien a été vendu l'an dernier au groupe LVMH. C'était notre groupe, le groupe Amaury, qui, était, qui en était le propriétaire. Juste avant, ils venait d'externaliser des services supports communs aux Parisiens à l'équipe, notamment. Et puis, juste après cette externalisation d'une partie des troupes, ce n'était pas fini, on apprend que la société en question est vendue avec le Parisien, voilà, comme ça. Donc je ne vous dis pas la panique ensuite pour réorganiser les choses, c'est n'importe quoi. Donc en fait, nous, euh, clairement, depuis toute cette période-là, on n'a plus de, de, de force de, de vente, en fait, de, de diffusion. C'est-à-dire que tous ceux qui s'occupaient de, de des réglages des ventes en kiosque, et ça, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est-à-dire que euh, quand on veut vendre euh, le, le journal en kiosque, et c'est quand même ça qui ramène encore aujourd'hui le plus d'argent, parce que Internet, euh, c'est bien beau, mais ça a ses limites. En tant que modèle économique, la publicité, elle n'est pas extensible à l'infini, et donc euh, c'est très difficile de faire des gros profits sur internet, c'est même impossible. Donc du coup, nous, ce qui nous ramène les plus grosses recettes encore, c'est bien sûr les ventes en kiosque. Et bien, avec toutes ces externalisations, on n'a plus personne pour s'occuper des ventes en kiosque, de savoir combien d'exemplaires il faut mettre dans tel kiosque. Un truc tout bête, mais qui est vraiment le nerf de la guerre. Et les abonnements, c'est aussi... On a des salariés qui sont démobilisés, épuisés, et qui ne savent plus trop à quelle sauce ils vont être mangés. Ça, c'est donc hors radac. Et la rédac, alors là je ne vous dis pas, euh, évidemment donc euh, il faut être sur internet. Alors euh, la télé c'est un petit peu particulier chez nous parce que c'est une filiale, donc ce n'est pas, pas la même rédaction, évidemment, c'est pas la même société, mais on demande aussi aux journalistes du quotidien, euh, pour ceux qui ont déjà vu l'équipe 21, vous en voyait pas mal, euh, qui, sont, euh, qui appartiennent à la rédaction du quotidien, euh, ils sont souvent pigés, mais c'est encore quelque chose qui leur est demandé, euh, bon, Certains sont volontaires, évidemment, mais ça leur a demandé en plus d'Internet et en plus de remplir le quotidien. Euh, donc, selon les, les cas, ça se passe plus ou moins bien. Ça se passe donc dans, des, dans, des rédactions, dans une rédaction qui n'arrive pas de bouger. Euh, les services sont modifiés structurellement en permanence. Alors, on, a, on a eu la réorganisation donc, euh, qui a fait que toutes les rubriques hors football ont été regroupées en un seul service, euh, donc toujours dans ce souci de polyvalence. Du coup, on encourageait les spécialistes de basket, de rugby, de, de, de natation ou d'autres choses bah, de s'occuper aussi d'autres sports. Donc, des fois, on avait des gens qui étaient mis en difficulté parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment bien un sport et puis d'un seul coup, on les, on les propulsait pour, pour, suivre, pour suivre ces sports-là. Ensuite, après cette réorganisation-là, il y a eu une réorganisation chaud-froid pour pouvoir un peu, de manière un peu plus intelligente. Euh, euh, on va dire plus pragmatique, essayer de à la fois d'alimenter le, le flux internet et le flux, euh, le, le, le quotidien lui-même, plus essayer aussi quand même de fournir encore des papiers au long cours, des, des enquêtes, etc., etc. Donc voilà, tout, tout, toutes ces restructurations, elles se, elles se font donc en plus euh, de manière très brutale euh, et elles se font souvent sans trop écouter les salariés de base. Euh, à un moment donné, quand on a fait le plan de immédiat, euh, on a, on a eu droit à un cabinet euh, qui s'appelle Peering Point, qui est resté pendant un an dans nos murs. Donc ça a dû nous coûter des centaines de milliers d'euros. Il euh, y avait donc des personnes qui prenaient leurs infos directement auprès de, des hiérarchies, mais qui n'allaient pas voir les gens à la base et qui ne voyaient pas comment le, le, le travail se faisait exactement au quotidien. Du coup, il ne reste plus beaucoup, de, il ne reste plus grand chose de leur plan. Ça nous a coûté des centaines de milliers d'euros pour finalement donc on retrouver des situations chaotiques où il a fallu ensuite, euh, bah, sur le tas, se réorganiser en fonction des problèmes qu'on voyait apparaître. Du coup, des burn-out, du coup même du harcèlement euh, vécu comme tel par des journalistes, euh, mais parfois effectivement c'est le cas, notamment parce que les hiérarchies intermédiaires elles-mêmes, elles sont ultra pressurisées, euh, elles doivent faire tout ce qu'elles peuvent euh, et même un peu plus, et à chaque fois on leur demande un peu plus. Euh, bah, avec euh, moins de gens donc c'est très compliqué et du coup un ras-le-bol complet qui s'est donc euh, exprimé euh, lors d'une assemblée générale euh, la semaine précédente le, le 15 et le 16 février on a même nous été un peu, un peu surpris non pas qu'on ne sache, qu sache pas que les gens en, en avaient marre, ça on le sait le problème c'est de franchir le pas entre la résignation et euh, l'action donc euh, lors d'une assemblée générale on nous a fait comprendre qu'en gros bah, beaucoup de gens étaient prêts à faire et y compris des gens auxquels on ne se serait pas attendu forcément euh, il se trouvait qu'en plus, euh, la, la, la, la direction de, donc de la filiale qui s'occupe de la télé de l'équipe 21 avait euh, décidé d'annoncer un, un plan social euh, le lundi 14 février, donc la veille du match euh, Paris-Chelsea, huitième euh, de finale de la Ligue des Champions, un match que, qui devait être un événement pour l'ensemble de nos supports. Et donc la veille, il y avait un plan social. Alors je vous. Je vous passe les détails, mais il y a un an, ils étaient à peu près 200 équivalents en plein à la télé. À la fin de ce plan, s'il est appliqué tel quel, ils seront plus que 100. Donc on a réduit la moitié en un an, c'est pas mal. Euh, donc je vous passe les détails de, de, qui justifient ça. Mais bon, en tout cas, on s'est dit, bah, tiens, c'est l'occasion, on belle de au moins en plus, de, de montrer que, comme dit notre patron, on porte le même maillot, et qu'on est tous un petit peu euh, inquiets de, bah, de ce qui arrive aux uns et aux autres, parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, on est tous la victime d'une logique super capitaliste, euh, vraiment au sens strict, qui ne s'occupe que des marges et euh, qui, euh, qui, qui fait de l'information, donc qui sait bien ça, le dire au gouvernement pour récupérer des aides, euh, des aides d'État, mais qui ensuite euh, applique des, des, des raisonnements seulement capitalistes et donc ne s'intéresse qu'à leur marge. Du coup, comme nous, euh, on ne fournit plus une marge suffisante. Là, on, on essaie de réduire nos effectifs, mais je vous le dis, même quand on gagnait de l'argent, l'idée c'était déjà de réduire les effectifs. Donc ce ras-gol, il s'est traduit par une série d'assemblées générales pendant toute une semaine, euh, des, euh, des gens qui ont fait grève, y compris des gens auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et, euh, et je pense que bon, on a, on a gagné quoi On a gagné déjà euh, notre dignité. Je pense qu'il y a des gens qui étaient eux-mêmes étonnés d'avoir eu le courage de dire à leur chef des services, c'est même des gens qui étaient en congé. Qui ont, qui ont voulu euh, montrer qu'ils étaient solidaires et ont demandé à être mis en grève euh, voilà, pour montrer qu'ils participent au mouvement. Donc je pense que ça, c'est déjà une, une vraie victoire pour pas mal eux parce qu'on est tellement habitués à, à être résignés et à, et à suivre, en fait, à subir les, les événements que, que voilà c'était déjà beaucoup. Et puis euh, on a, on a Là, je, comme je ne suis pas rentré dans les détails de, des raisons du mouvement, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de, des choses qu'on a pu euh, gagner, qu'on a pu solder ensuite. Mais c'est sûr que maintenant, quand on discute avec la direction, ils se rendent bien compte que quand on dit que les gens en ont marre et en aura le bol, euh, ce n'est pas juste quelques élus, quelques représentants qui, qui, qui inventons des choses et qui donc, expriment leur propre aura mais que, effectivement, beaucoup de gens euh, nous suivent et, euh, et sont au bout du rouleau. Donc, n'hésitez pas à poser d'autres questions, notamment sur les conditions de travail. On est deux de l'équipe pour pouvoir y apprendre.